Bienvenue dans ma caravane, aujourd'hui on va parler du conditionnement opérant. On confond souvent conditionnement répondant et conditionnement opérant. Et c'est souvent pour ça que l'ABA est mal comprise. Le conditionnement répondant a été découvert par Pavlov au début du XXe siècle. Il concerne essentiellement les réflexes. Vous connaissez déjà certainement l'expérience du chien. On lui présente un stimulus inconditionné qui déclenche une réponse inconditionnée. Si on présente un stimulus neutre, ça ne déclenchera aucun réflexe. Par contre, en associant régulièrement le stimulus neutre avec le stimulus inconditionné, on obtient une réponse inconditionnée. Le stimulus neutre est devenu conditionné. Ça, c'est le conditionnement que l'on appelle classique ou encore répondant. D'ailleurs, beaucoup de réponses émotionnelles ou de phobies sont liées à une histoire individuelle de conditionnement répondant. Lorsque l'on parle de conditionnement opérant, on parle de la façon dont un organisme apprend différents comportements selon la façon dont ils agissent sur l'environnement. Le précurseur était Skinner avec son histoire de la boîte et du rat. Vers les années 30, Skinner, psychologue américain, va mettre en place des expériences avec des rats et des pigeons pour étudier la manière dont un conditionnement peut être mis en place. Cela lui permettra de recueillir des données sur la capacité d'un organisme à faire des apprentissages, selon s'il reçoit un renforcement ou une punition. Il mettra aussi en avant la notion de motivation et de satiété. Dans les années 60, des chercheurs ont tenté de transposer ces expériences faites en laboratoire sur des environnements usuels et quotidien. Forcément, cette transposition nécessita de mettre au point des méthodes spécifiques à l'analyse appliquée du comportement. Pour faire simple, il existe une relation entre le comportement et son environnement à cause des conséquences. La notion de contingence de Skinner fait référence à la relation qui peut y avoir d'une part entre le comportement et les antécédents et les conséquences d'autre part. Les deux événements dépendent l'un de l'autre. Je sais le terme conditionnement a une connotation négative. Je suis bien d'accord avec la grosse. Car les gens pensent à tort que le conditionnement vient en opposition au libre arbitre et au choix de l'individu. Alors on va aller droit au but. Oui, le terme peut faire peur. Je dis ce que je pense, je dis comme je veux. Alors je voudrais pas foutre le bordel, mais l'être humain aussi est conditionné. C'est quoi ce discours de merde non, mais ça veut pas forcément dire qu'on est tous des robots. Hein. Mais quand on me dit bonjour, tu réponds bonjour. Conditionnement. Tu aimes bien retourner dans cette boutique car les vendeurs sont sympas Conditionnement. Tu aimes aller au boulot parce qu'il y a une bonne ambiance Conditionnement. D'ailleurs, pour aller plus loin sur l'exemple de l'emploi, quand on va travailler, on y va parce que les conséquences obtenues Renforce l'apparition du comportement, et ainsi de suite. Les conséquences peuvent être la rémunération, le fait d'avoir une activité sociale, de se sentir utile. Admettons que l'on vous propose un travail où l'ambiance est catastrophique, où vous ne serez jamais rémunéré d'une quelconque manière, où vous ferez des tâches déplaisantes en vous faisant critiquer par les collègues. Ouais, j'en rajoute une couche. Dans cet environnement, auriez-vous vraiment envie d'accepter le job alors bien sûr que non, nous ne sommes pas des chiens comme dans l'expérience de Pavlov. Mais par contre, nous sommes bien conditionnés. Et ce que je trouve intéressant pour ma part, c'est justement de comprendre quels sont nos conditionnements qui nous poussent à reproduire certains comportements. Cela va nous donner des outils pour enseigner, augmenter, diminuer, supprimer des comportements cibles. C'est la conséquence positive qui fait que lorsque l'organisme se retrouvera de nouveau dans cet environnement, le comportement, qui a déjà pu amener quelque chose de positif, aura une plus grande probabilité d'apparaître. Un bébé lance un jouet à terre. Tiens La tête de ses parents le fait rire. C'est <rire> un bébé. Il va généralement reproduire ce comportement plusieurs fois jusqu'à temps d'être à satiété. Ouais, parce que quand il l'a lancé 20 fois, ça devient chiant pour tout le monde. On fait souvent référence au conditionnement opérant sous forme de schéma. A étant l'antécédent. B, le behavior, le comportement. Et C, la conséquence. En termes techniques, on écrit ceci. Le SD, stimulus Discriminatif évoque une réponse, l'apparition du comportement. Ce qui produit SR, l'apparition d'un stimulus renforçant. En pratique, ça donne quoi Allô la sonnerie du téléphone est un bon exemple de stimulus discriminant. La sonnerie est l'antécédent, le comportement opérant est le fait de décrocher le téléphone. Et la conséquence est la discussion qui se fait avec la personne à l'autre bout du film. Nous décrochons le téléphone parce que l'on sait qu'il y a une personne au bout de la ligne et pas seulement juste parce que le téléphone sonne. Bah ouais, parce que quand c'est ton micro-ondes qui bip, tu réponds pas. Ben voilà. Quand le téléphone sonne, ça déclenche le comportement de décrocher justement parce que l'on a déjà eu des conversations téléphoniques par le passé et que l'on sait que la conséquence sera la discussion. Autre exemple intéressant, j'ai faim, je passe devant mon frigo. Il y a de fortes probabilités de déclencher le comportement ouvrir le frigo. Je mange, la conséquence est positive puisque j'ai plus faim. Si par contre je passe devant mon frigo alors que je n'ai pas faim, il y aura moins de probabilités pour que je l'ouvre. Voilà pourquoi, pour une analyse et une modification précise d'un comportement, il faudra prendre en compte l'environnement, mais aussi le contexte interne de la personne. Notamment en termes de satiété vis-à-vis -vis de la conséquence. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce mignon, qui serait une belle conséquence. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. Et en attendant, bonne route